Je veux t'adorer. Oh mon sauveur. Cet esprit qui vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer. Shalom, shalom, shalom, shalom, Nancy, shalom, shalom, adoratrice, adorateur, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes rassemblés ce soir encore pour adorer notre Seigneur, pour adorer notre Dieu. Le son 133 nous dit Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, est répandue sur la tête, descend sur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 qu'il est bon de venir devant toi, qu'il est bon de venir se procéder devant toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, qu'il est bon de venir, oh Seigneur, élever la voix avec toi. Qu'il est bon de venir t'honorer, te célébrer, te bénir, t'adorer. Oh, qu'il est bon de te louer, Père, qu'il est bon de t'appartenir, qu'il est bon de te glorifier, qu'il est bon de savoir que tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, chaque matin tu nous donnes la vie. Tu nous permets de nous lever, de, de passer une journée, de faire ce que de, de faire nos activités, de vaquer à nos activités. Il est beau aussi ce soir, après avoir vaqué à nos activités, de venir dans ta présence. Ô oh Seigneur, sois béni. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Ton amour nous environne, Ô oh Seigneur. Ta gloire resplendit mmh. tout comme le soleil.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 C'est toi qui nous conduis sur cette plateforme. C'est toi qui nous programme. C'est toi qui nous programme. C'est toi qui sais comment est-ce que tu vas passer chaque jour. Oui, nous avons un programme qui a été établi. Mais c'est toi qui sais qui tu vas, qui, qui viendra au, à 21h pour te louer, pour t'adorer. C'est toi qui as la feuille de notre route. Tu es notre manager. Tu es notre CEO. Tu es notre tu es notre directeur, tu es tout, c'est toi qui nous manages, c'est toi qui nous dis va à gauche et tu nous permets d'aller à gauche, c'est toi qui nous dis va à droite et tu nous aides à aller à droite et nous voulons que ce soit encore t'adorer. et comme tu le ta parole le dit qu'il est bon pour des frères, qu'il est bon pour des soeurs d'être ensemble autour de notre Dieu. Oui, comme nous aimons en famille être autour de nos parents, comme nous aimons, nous qui sommes enfants, parents, avoir nos enfants autour de nous, toi aussi tu aimes avoir tes enfants autour de toi. Tu aimes tes enfants que nous sommes à être autour de toi, à venir à tes pieds. Comme, comme Marie, comme Marthe, comme Marie qui se tenait à tes pieds. Parce que tu as dit qu'elle a choisi la bonne part. Et tu nous permets de choisir la bonne part. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Oui, Shalom, Tata Georgette. Sois la bienvenue à ce temps d'adoration. Oui, tu, tu es la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. Jésus, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous nous connectons à 21h. Tu es la raison pour laquelle nous prenons, nous venons, ta, nous venons autour de toi comme tu, il est bon d'être avec toi. Il est bon pour des frères d'être ensemble. Oui, tu es la raison pour laquelle nous nous assemblons. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle, Seigneur, nous nous levons le matin. Parce que nous nous levons le matin pour passer un temps dans ta présence avant de vaquer à nos occupations. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Oui, Seigneur, la raison pour laquelle tu nous as créé, c'est pour que nous soyons à toi totalement. C'est pour que nous t'adorions, pour que nous soyons totalement pour toi, avec toi et en toi. Oh Seigneur, c'est la raison pour laquelle je dis, oh c'est la raison pour laquelle je dis, oui, c'est la raison pour laquelle je dis, pour t'adorer mon Dieu. Oh, la raison pour laquelle je vis, oh, c'est la raison pour laquelle je vis, oui, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer, oh, ma raison de vivre, oh, c'est de t'adorer la raison de vivre, ma raison de vivre, la raison des adorateurs et des adoratrices. Sur cette plateforme, notre raison d'être sur cette plateforme, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, c'est pour t'adorer. C'est pour déposer ce que nous avons sur le cœur, des actions de grâce. Oui, déposer ce que les actions de grâce à tes pieds, sur ton hôtel, les hôtels de parfum. Oui, lorsque Moïse tu as donné les instructions à Moïse pour qu'on se le temple, le tabernacle. Il y avait, Seigneur, le lieu où on devait, l'hôtel où on devait brûler les parfums. Qu'on devait brûler les parfums de bœufs, les, les, brûler les animaux, la graisse des animaux, la graisse des animaux. Et Seigneur, ce soir, nous, depuis que Christ est mort, qu'il est ressuscité, Seigneur, nous n'avons plus besoin de venir brûler les animaux. La graisse de notre graisse la grèce dont tu as besoin c'est notre adoration. Et nous venons ce soir déposer la grâce de l'adoration. Seigneur, que ce soit une action de grâce, Seigneur, que ce soit un... Euh que ce soit une action, une action de grâce, que ce soit des troubles, de ce que nous avons dans le cœur, que ce soit un cœur lourd, avec un cœur lourd, un cœur en, en souffrance, un cœur qui est peiné, un cœur qui est dans la, distress, dans la détresse, un cœur qui est dans le deuil, un cœur qui est, dans, qui est dans les pleurs, un cœur qui est un peu troublé. Seigneur, nous venons ce soir et nous déposons notre adoration sur l'autel du sacrifice, sur l'autel du sacrifice nous déposons nous-mêmes. Oh Seigneur, au travers de cette adoration, nous venons pour t'adorer, car la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour te célébrer. C'est pour te louer. C'est pour t'adorer. C'est pour te rendre grâce. Béni sois-tu Seigneur. Oui. oui, ma soeur... Euh... Non fille, ma nous sommes là pour adorer adorons notre Seigneur adorons notre Dieu, nous sommes deux ou trois, nous sommes trois Jésus a dit si deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu de vous oui nous sommes trois oui nous sommes trois, donc Jésus est là il est parmi nous, il est au milieu de nous et nous voulons l'adorer et nous voulons te dire merci et nous voulons te célébrer oui Seigneur, Marie était seule à s'asseoir à tes pieds pour t'écouter pendant que Marie aux, à ses occupations. Oui, Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Mais ce peu sont ceux qui répondent à l'appel pour venir s'asseoir, pour t'adorer. Et ce soir, tu nous fais grâce. Ce soir, tu nous fais grâce. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Oh, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te louer. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Je veux t'adorer Oh oui t'adorer Pardon Oui ma raison de vivre oh, c'est de t'adorer Je veux t'adorer oui, Seigneur, reçois mon adoration ce soir. Reçois l'adoration de ta chante. Nancy, si, reçois l'adoration de ta chouchou. Euh, ma tata Jojette. Reçois l'adoration de tout ceux, et ceux qui sont connectés ce soir. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration. Oh, Seigneur, ma louange. À l'éternel. Ma louange. Oh, quand je vois les bontés dans ma vie, Oh, Jésus, ma louange est à l'éternel. Oh, ma louange, oh, à Jésus, Christ, oui, Jésus, le seul Dieu, le seul Seigneur, Dieu, ma louange, mon exaltation, ma louange, nous voyons chez nos frères et sœurs les, les, les, les, les gens du Nord, combien de fois ils savent, avec les griots, au travers des griots, comment est-ce qu'ils savent lancer des, des, comme on le dit chez nous, chanter la louange des hommes, chanter la louange des hommes, et le plus souvent, ils le font, les griots le font pour qu'on leur donne de l'argent, donc ils ciblent, ils ciblent, là où, où ils, elles, parce il, y des, il y a des femmes griottes aussi, ils ciblent, les personnes qui ont de l'argent. Et si ces pays qui vont chanter les cantiques, chanter des louanges, chanter, faire des éloges de ces personnes, en retour, en retour, ces personnes leur donnent de l'argent. En retour, ces personnes leur donnent de l'argent. Parce qu'ils sont tellement touchés, parce que l'orgueil, l'orgueil est élevé, l'orgueil est et, et, et, et parfumé et tout. Mais notre Dieu, lui qui nous donne, même quand nous ne louons pas, il nous donne la vie. Lui qui nous donne, de nous lever chaque matin. Lui qui préserve nos vies. Lui qui combat pour nous. Il y a des combats que nous ne voyons pas. là a 99% des combats que nous ne voyons pas, que nous ne sentons même pas même. Lui qui protège nos enfants sur les chemins, sur les routes. Lui qui dispose, qui protège et qui bénit nos enfants. Lui qui dispose et protège nos couples, nos familles, les membres de nos familles. Lui qui m'aime, qui, qui, qui brille, qui, qui fait lever son soleil sur les ponts comme le méchant. Nous, il, il, il ne va pas nous appeler, il ne va pas supplier notre adoration, c'est pour ça qu'il nous dit que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter les pieds pour m'adorer, parce qu'il il mérite l'adoration. Oh Seigneur, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Seigneur, ma louange est à l'Éternel. Oh, quand je vois tes bontés dans la vie. Quand je vois tes bontés dans la vie de ta chouchou, oh ma louange est pour toi. Quand je vois tes bontés dans la vie de Nancy, ma louange est pour toi. Quand je vois tes bontés dans la vie de tous tes adorateurs, adoratrices, de ta servante, pasteur Béatrice. Quand je vois tes bontés dans la vie de, de ta servante, pasteur Maman Angelina. Euh, qui aujourd'hui célèbre un an à qui tu as fait grâce d'avoir un an de plus. Quand je sais que j'ai tes bontés dans sa vie. En ce jour, tu lui permets d'avoir un an de plus, Père. Ma louange est pour toi. Ma louange est pour toi. Mon adoration est pour toi. Oh, c'est clair qu'elle est en train de te louer. T'as votre maman Angelina. Elle est en train de t'adorer. Elle, elle te rend depuis le matin. Et depuis le matin, ne fait que t'adorer et te rendre grâce pour ces un an de plus que tu lui donnes. Pour la grâce de la vie. Oh, nous aussi, ce ici. nous voulons... Elle, veux la voir au travers de cette adoration te rendre la grâce la gloire pour la, les un que tu lui donnes et les unes que tu donnes à toute autre personne oui nous voulons te célébrer nous voulons t'adorer nous voulons te remercier nous voulons te dire que tu es Dieu nous voulons te dire que tu es roi et t'adorer te rendre grâce béni sois-tu Seigneur oh Seigneur sois béni mon âme t'adore. Jésus-Christ Seigneur mon âme t'adore, mon âme t'adore Jésus Christ Seigneur Oui mon âme te loue, mon âme t'adore Jésus Christ Seigneur Oh mon âme te loue, mon âme te loue Jésus Christ Seigneur, oh mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus Christ Seigneur, oh mon âme te loue, mon âme te loue, Jésus Christ Seigneur, oui mon âme te loue, mon âme te lève, mon âme te chante, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, oui nous sommes là ce soir pour t'adorer, reçois notre adoration, reçois notre adoration reçois notre adoration, reçois notre louange reçois notre acclamation Seigneur Puis reçois notre action de grâce Seigneur nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'honorer nous voulons te dire que tu es Dieu béni sois-tu Seigneur, honneur, gloire, puissance, magnificence à toi oh nous te bénissons, nous t'élevons oh nous te rendons grâce, adoration à toi Adoration à toi, élevation à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur. perdu. Au bout de ton mon âme est perdue. Je veux naître quatre toi. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. <coughs> Je peu que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux naître que toi. Oui, ce soir, nous voulons nous te dire que nous sommes à toi. Oui, c'est notre désir de t'appartenir. Notre désir de te devenir, nous coucher dans tes bras. Oh Seigneur, rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus que le sang du pardon. Je veux naître à toi, oh, oh Seigneur, Jésus mon roi. Oui, je ne, nous voulons naître qu'à toi seul. C'est toi à qui nous voulons appartenir. Oh oui Seigneur, Adoré ton Seigneur et ta fidélité. Je veux naître qu'à toi, oh. Jésus, je t'aime, oui, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons, Jésus. Tu es lavé à ta croix, les pensées de mon cœur, dans le cœur de tes voix. Je veux naître ta toi, oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Jésus, je t'aime, oui, Seigneur, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. il est plus beau que toi. Oui, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus sain que le sang du pardon, je veux que que pour nous voulons être qu'à toi seul, nous voulons être à toi seulement et nous voulons te dire que nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, c'est parce que nous t'aimons que nous sommes là, c'est parce que nous t'aimons que nous sommes sur cette plateforme. Lui, nous voulons t'appartenir. Et nous voulons ce soir. Oh, comme il est bon d'être là devant toi. Te dire que nous t'aimons. Oh, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous sommes là rassemblés. Oh, devant toi. Devant toi, lui, Seigneur. Là où se trouve la bénédiction, c'est en toi. Nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Et nous voulons t'appartenir. Nous et les membres de nos familles. Nous et notre maison, nous voulons t'appartenir, Jésus. Oh, Seigneur. Sois élevé ce soir. Nous voulons te déclarer notre amour. Que nous ne te déclarons pas assez. Oh, ce soir, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre action de grâce. Nous t'aimons, Seigneur. Moi, je t'aime. Oh, tes adoratrices qui sont connectées veulent te dire qu'elles t'aiment aussi. Oh, vous n'êtes plus beau. Oh oui, Seigneur. Vous n'êtes plus saint. Je vous pas Padon. Je veux même Qu'à toi, oh oui, je veux naître. Qu'à toi, oh, je veux naître. Qu'à toi, oui, Jésus, mon roi, oui, c'est notre roi, Seigneur, oui, c'est notre roi, c'est notre sauveur, c'est notre sauveur, c'est notre roi, c'est notre rédempteur. Je sois l'adoration, tu es le roi. <���verständ> <jeszczeột Hoyland> notre victoire Oui c'est notre victoire Il est tu Oui il est Jésus Oh tu es l'Emmanuel de nos vies Reçois soit l'adoration Tu es le roi de Notre victoire <mathemat starred> Oui c'est notre victoire Seigneur c'est notre victoire, c'est la victoire de Tata, c'est la victoire de l'âge des adorateurs, adoratrices. C'est notre victoire, ce soir, et pour toujours. Dans les cieux, remplis de grâce et de paix, oh environnés de louanges de feu, gardiens de l'éternité, oui Seigneur, pourquoi Quitter ce palais de bonheur pour essentiel de l'hiver, oui, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Oh, le chemin de ton cœur, ah, crainte question, tu réunis, oh, oui, comment reçois l'adoration? Tu es le roi de gloire, notre vie. Joue. Garde mes yeux des de ce monde. Garde-moi près de la croix. En celui où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois-lui, reçois notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre action de grâce ce soir ce soir oh seigneur tu es notre victoire tu es notre victoire tu la c'est la célébration ce soir c'est la célébration de notre victoire tu es notre victoire seigneur oui tu es ma victoire tu es la victoire des adorateurs et adoratrices tu es la victoire seigneur tu es la victoire seigneur oh seigneur de émilien tu es la victoire de ta c'est la victoire de mon la victoire des adorateurs, des adorateurs de cette plateforme, oh Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu est avec nous, oh Emmanuel, oh Jésus, oui, oui c'est notre victoire, nous proclamons notre victoire chaque fois que nous venons sur, sur cette plateforme, c'est notre forme, c'est notre manière de proclamer notre victoire dans l'adoration que nous élevons vers toi, nous proclamons notre, notre victoire, nous proclamons notre victoire sur la tristesse. Nous programmons notre victoire sur la tristesse, nous programmons notre victoire sur le deuil, nous programmons notre victoire sur, sur la maladie, nous programmons notre victoire sur la stérilité, nous programmons notre victoire sur, la, sur les, les problèmes financiers, nous programmons notre victoire sur tout ce qui peut se trouver dans notre vie en ce moment, tout challenge qui peut se trouver dans notre vie en ce moment, chaque fois que nous nous connectons et que nous t'adorons, nous proclamons notre victoire, parce qu'il y a la victoire dans ton sang, il y a la victoire dans ton sang. nous proclamons notre victoire parce que Seigneur, si tu nous donnes de nous mettre devant toi de nous procéder à t'adorer, c'est la victoire sur la détresse, c'est la victoire sur la détresse. Sur le le tout ce qu'on peut avoir comme dépression, c'est la victoire sur la tristesse. Nous venons nous venons pour proclamer notre victoire sur la tristesse, sur tout ce qui est comme de comme accusation, l'accusation du diable. C'est notre victoire. Nous venons dire devant la face du monde, devant la face à la face de nos ennemis que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu et nous proclamons notre victoire chaque fois que nous chaque fois que nous venons nous connecter. C'est la victoire que nous proclamons. La victoire sur la mort, la victoire sur la mort, la victoire sur les deuils, la victoire sur le célibat, sur la stérilité, la victoire sur les fécondités, la victoire sur l'emprisonnement spirituel. Nous proclamons notre victoire. C'est la victoire que nous chantons. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Oh, sois élevé Jésus. Nous t'adorons. Nous te rendons grâce parce que tu fais de nous, tu fais de nous. Oui, tu fais de la, la Bible dit que Christ en nous est l espérance de la de, de la... La gloire Christ en nous, espérons de la gloire. Et lorsque nous venons nous connecter, c'est la gloire que nous manifestons. C'est la gloire que nous manifestons. La gloire du Père. La même manière où que, euh, euh, Moïse pouvait descendre de la, de la présence de Dieu, de la montagne, quand la a avec le visage illuminé. Nous aussi, nous venons pour être illuminés. Par ta gloire. Par ta gloire. Parce que Seigneur, tu n'es pas donné à tout le monde de pouvoir t'adorer pas donner à tout le monde de pouvoir t'adorer, de pouvoir mettre une heure dans la dans un, dans soirée où il y a les footballs, il y a les réunions, il y a plein de choses de pouvoir t'adorer, ce n'est pas donné. Mais tu nous permets de venir chaque soir pour t'adorer. Oh Seigneur, reçois l'adoration. L'hôtel du parfum est allumé. L'hôtel du parfum est allumé et l'hôtel brûle tel est en train de, le parfum est en train de monter vers notre Dieu, un parfum agréable, un parfum doux, de bonne odeur, de bonne odeur qui monte vers le Père, qui touche le Père et les narines du Père reçoivent ses adoration et le cœur du Père est très de joie, et le cœur du Père de la joie, de voir ses enfants, il ne s'agit pas du monde, Lui, on a habitué à voir beaucoup de personnes connectées à des lives non, il s'agit de ce que le Seigneur a voulu ce soir, Oui, car moi-même je n'étais pas supposé diriger ce temps, mais c'est le temps que le Seigneur a voulu, c'est le moment que le Seigneur a voulu, parce que lui seul il connaît, il a le temps et les circonstances lui appartiennent oh nous te bénissons, lui qui est bon oh voici qu'il est bon et agréable qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble dans la présence de notre Dieu nous t'adorons, nous te célébrons oh nous te bénissons nous te levons. Nous te rendons grâce, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu le Dieu d'Israël, béni sois-tu le Dieu de la plateforme, béni sois-tu, toi le Dieu, des Dieu des dieux, celui qui est puissant, magnifiant, celui qui marche dans le tourbillon, celui qui marche dans le tourbillon, la Bible dit que oh, les nuées sont la poussée de tes pas, oh Seigneur, c'est incroyable quand on se trouve dans un avion, qu'on ose regarder dans le nez, dans les altitudes, on regarde dans le, au, au travers du bleu, on voit là, on voit, on voit un... Les nuages, la Bible dit que les nuages, la nuée, sont la poussière des pas de Dieu. Ah, notre Seigneur, il est puissant. Notre Papa, il est puissant. Il est extraordinaire. Parce que quand on le décrit, le, de la description qu'on qui, qu lui donne, que la Bible lui donne, que les samistes, les auteurs sacrés lui donnent, on ne, ça ne peut pas venir de l'intelligence de, de l'homme. Ça ne peut pas, parce qu'un homme ne peut pas voir un nuage ou une nuée. Dit que est là. Non, ça ne que de l'esprit. Parce que c'est pour ça qu'il dit que c'est qui esprit vient de Dieu. De es Dieu est esprit et tout ce qui vient de lui esprit Et si ton esprit n'est pas connecté, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre qui est notre Dieu. Parce que celui-là, quand il marche, c'est pas fond la poussière. Et cette poussière, c'est ce que nous voyons dans le ciel, la nuée. Ah, qui est notre homme, notre papa? Qui est notre comme Dieu? Qui est comme notre Dieu? Qui peut se comparer à lui? Qui peut se comparer à lui? Qui est puissant? Qui est magnifique? Qui est drapé de splendeur, de force comme notre Seigneur? Qui est saint d'une ceinture? Oh, qui est comme notre papa Personne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les abîmes, ni, ni je ne sais pas, nous, ce que nos ancêtres ont adoré. Ce que nos ancêtres ont adoré ne peut pas se comparer à notre Dieu. Ce que les gens continuent d'adorer, certaines personnes adorent, ne peut pas se comparer à notre Dieu. Il est puissant. Il est hautement puissant. Il est plus puissant que le mot puissant. Seigneur, reçois notre adoration. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons que toi seul mérites notre adoration. Toi seul mérites que nous nous prosternions chaque soir pour t'adorer. Toi seul mérites que nous prenions une heure de temps pour te rendre grâce. Toi seul mérites que nous, nous, nous changeons notre, notre emploi du temps, notre emploi du temps pour te célébrer. Toi seul mérites que nous changeons même pendant la tristesse que nous prenions T'adorer, que nous venions te célébrer, que nous venons te, te louer parce que toi seul mérites cela. Parce que ce que tu es, notre esprit ne peut pas comprendre. Si toi-même tu ne te révèles pas à nous, nous te bénissons, oh Yahweh. Adoration à toi, élevation à toi, puissance et magnificence à toi. Tu es Dieu et tu règnes éternellement. Et c'est pour cela, ce soir encore, nous sommes là. Béni sois-tu, Seigneur. Oh ah Papa, la Bible dit que tu sèches la mer La Bible dit que tu dessèches la mer La Bible dit que tu dessèches la mer Jésus, Jésus a marché sur les eaux Jésus a dominé les eaux Jésus a parlé au vent Et le vent a obéi Il n'a pas eu besoin de crier Il a simplement parlé Il a simplement parlé il est puissant, quand il parle tout facile, quand il lève, tout facile quand il parle, la chose arrive la Bible dit quand il dit la chose quand il leur donne, elle existe quand il leur donne, elle existe il ne peut pas parler et puis la chose les choses vont rester statiques. ce n'est pas possible si notre Dieu a parlé la chose arrive, lorsqu'il leur donne elle existe, c'est parce que toi tu, es, tu appelles à laisser ce qui n'existe pas, Oui, lorsque nous voyons, si nous voulons regarder les choses avec nos yeux, nous allons nous troubler, mais Seigneur tu nous permets de nous élever, de nous élever parce que la Bible dit que tu es le Dieu que nous adorons et esprit, et tu veux que souvent nous nous, nous, nous élevions pour, pour te retrouver dans le spirituel, que nous entrons dans le spirituel, pour voir les choses que tu veux que nous voyions. Seigneur, reçois notre adoration ce soir parce que tu nous fais rentrer dans le spirituel. Tu nous fais rentrer dans les lieux élevés. Tu nous fais rentrer dans les lieux élevés pour voir les choses et pour les voir comme des, des choses minuscules. Tout ce que nous avons, nous avons vu de manière grandiose, de manière grand qui nous effrayait. Que ce soit la dépression, que ce soit le blocage, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil. Lui Seigneur, tu veux que nous élevions le dos et cela et de regarder toutes ces choses comme des petits parce que toi, sur les grands. Toi, tu es puissant. Toi, tu es magnifique. Nous t'adorons ce soir. Reçois notre adoration, Dieu Père Saint. Dieu puissant. Dieu merveilleux. Reçois la gloire qui te revient. Reçois la gloire qui te revient. Oh, oh c'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons proclamer comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous pro Proclamons même là où nous sommes, dans nos maisons. Nous proclamons que toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur dans nos vies. Notre environnement spirituel. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, Père. Et nous te bénissons. Et nous te levons. Adoration à toi. Adoration à Jésus-Christ. Il mérite. Oh, oh adoration, oh adoration, oh amour Jésus, oh il mérite, oh, oh mon adoration, oh élévation, oui à mon Sauveur, oh. Il mérite, oh, oh, mon adoration, oh, magnificence, oh, oh ah, Jésus-Christ. Oui, il mérite, oui, tu mérites l'adoration ce soir. Tu mérites l'adoration pour ta servante, Maman Angelina, qui a un an de plus aujourd'hui, à qui tu as fait grâce de célébrer un an de plus aujourd'hui. Lui, tu mérites l'adoration, la gloire, la louange. Parce que Seigneur, ce n'est pas, oh, pas pur amour. Tu lui permets aujourd'hui, tu lui as permis de célébrer, de passer une journée, oh, d'anniversaire. Je Suis-je, sais que Seigneur, tu as permis que tous les messages, tu as, tu, tu, tu as poussé des personnes, tu as tu parles des paroles, par les messages, par les vidéos que qu'elle a reçu aujourd'hui. Je sais, je déclare, je sais que tu es passé par, ce, par ces messages pour encore bénir sa vie, pour encore défaire un dépôt, un dépôt qu'on ne peut pas quantifier dans sa vie. Un dépôt qu'on ne peut pas quantifier dans son ministère. Un dépôt qu'on ne peut pas quantifier dans sa famille. Tu es passé par ce jour. Ce jour était juste une occasion, un prétexte pour que tu voulais bénir ta fille. Et tu es passé par son anniversaire. Et tu as pris comme, comme prétexte son anniversaire aujourd'hui pour Posé dans sa vie, oh une dimension, une dimension, une dimension que toi seul tu peux mesurer, Père, je te bénis pour sa vie, je te bénis pour ça, parce que tu es passé par ces messages, lui seigneur même pas les simples happy birthday, un seul mot, oui deux mots, tu, tu, tu n'as pas voulu beaucoup, simple, simple message, tu es passé par ces messages pour faire des dépôts, des dépôts et incommensurable, paix, que elle seule pourra témoigner. C'est elle seule qui pourra témoigner pour dire le jour de mon anniversaire 2022. Aujourd'hui le 26, le 26 janvier 2022. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai été surprise par l'action. J'ai été supplie par, tel, par ce que le Seigneur est venu faire. Elle seule seul pourra témoigner. Et la gloire te sera donnée. Et la gloire te sera donnée. Et toi seul, tu sauras. Tu sauras que lui, c'est ce que tu as prévu. C'est ce que tu avais prévu. Mais tu as attendu cet anniversaire pour faire ce dépôt. Oh Père, nous te bénissons. Oh Père, nous te bénissons selon ce que tu as déposé dans ta vie. Dans le sang de ton fils Jésus. Et nous te rendons grâce. Père, au nom de Jésus, nous prions pour tous nos frères et sœurs Des personnes qui ont célébré cet anniversaire des personnes peut-être qui n'ont pas eu de, de message nous prions pour des personnes qui n'ont pas eu de message des personnes qui n'ont pas eu l'amour qui n'ont pas été entourées d'amour des personnes qui ont peut-être passé au travers d'un deuil Seigneur nous prions de ce que toi aussi, tu te souviennes, encore hein, tu te souviens de ces personnes. Oui Seigneur, que tu les bénisses abondamment, que tu les reconfortes et que ces personnes sachent que oui, tu es leur papa. Et c'est toi qui as permis que aient un an de plus. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu Seigneur. Honneur, gloire, puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Rende kiri de kindnda cura, kammba de ken Rende kiri de kind da cura, de ken de cura Ora de Ken de cura, de cura. Reçois notre adoration Seigneur. Reçois notre louange. Oh, reçois papa. Oui, il est oh, il est bon et doux pour des frères et des sœurs d'être ensemble, de demeurer ensemble, de demeurer ensemble autour de toi ce soir, de demeurer ensemble à tes pieds ce soir, de demeurer devant toi. Aujourd'hui, ça ne sera pas seulement ma, ma qui sera à tes pieds. C'est nous la plateforme. Nous sommes à tes pieds, Jésus. Et nous savons que tu es là. Et nous savons que tu libères et nous savons que tu affranchis et nous savons que tu consoles. Et nous savons que tu guéris, et nous savons que tu détaches, et nous savons que tu te glorifies. Sois béni, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Oh, rakambashire de cour rakambashire de kendekour. On te rekende shire de kendekour, rakambashire de cour Lui, Seigneur, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est comme l'huile. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Pour l'éternité. Oui, c'est là. Oui, car c'est là. Car c'est ici, sur cette plateforme. Car c'est ici, sur cette plateforme, que le Seigneur fait descendre la rosée de l'hémon. lui car c'est ici que le Seigneur envoie la bénédiction. lui car c'est sur cette plateforme que le Seigneur envoie la bénédiction. lui car c'est sur cette plateforme que le Seigneur console. C'est cette plateforme que le Seigneur console. Oui, car c'est ici que le Seigneur console. C'est ici que le Seigneur restaure. C'est ici que le Seigneur rebâtit ce qui a été détruit. C'est ici que le Seigneur rend pour ce qui a été, qui a été volé. Il, il ramène ce qui a été volé. Car c'est ici que le Seigneur bénit. Car c'est ici que le Seigneur établit. Car c'est ici que le Seigneur élève. Car c'est ici que le Seigneur se glorifie dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Oui Emmanuel, tu es le Dieu fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répentir, oui nous te bénissons, oui car c'est ici que tu agis, car c'est ici que tu restaures, oui tout ce qui a été volé, c'est ici que tu ramènes. Tu voit les anges aller récupérer quel que soit le bason dans lequel on allait déposer les bénédictions c'est là que tu vas récupérer et c'est ici que tu établis c'est ici que tu donnes parce que c'est là que tu as déposé ton hôtel c'est là que tu veux bénir et on te bénisse père oh louange à toi honneur oh, puissance à toi mais c'est ici que l'onction coule c'est ici que l'onction coule c'est ici que l'onction coule c'est ici que l'onction coule parce que la graisse a été brûlée sur l'autel la graisse a été brûlée sur l'autel du sacrifice qui est cette plateforme et l'autel et le parfum est monté à toi et la graisse est montée à toi l'odeur de la graisse est montée à toi une odeur de bonne, de bonne une odeur de un parfum de bonne odeur et un retour seigneur tu nous couronne, tu mets sur nos têtes l'onction, tu fais couler l'huile fraîche, l'huile de la bénédiction, l'huile de l'onction, l'onction qui brise le jour, l'onction qui établit, l'onction qui prospère, l'onction qui guérit, l'onction qui restaure, l'onction qui bâtit, l'onction qui établit les serviteurs des serviteurs de Dieu, l'onction qui établit les serviteurs des servantes de Dieu pour aller et pour glorifier, pour glorifier le nom du Père. Au nom de Jésus, Père, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu as décidé pour nous. En ce soir, nous voulons te bénir. Béni sois-tu, Seigneur. Je reconnais, oui, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais, oui, que tu peux tout, Oh et que rien ne t'est impossible Oh Jésus fais-nous voir hein? ta gloire oui nous appelons ta gloire ta gloire ta gloire Moïse a dit je veux voir ta gloire Moïse a dit je veux voir ta gloire Moïse a dit je veux voir ta gloire, dit, voir ta gloire. Ah, Jésus il te voyait tous les il t'a vu sur la montagne tu as Bible, déclare que c'est ton doigt qui a écrit sur les tablettes. Mais Jésus, Moïse mais encore dit qu'il veut voir ta gloire. Il dit qu'il veut voir ta gloire. Il dit, il veut voir ta gloire parce qu'il aime est dans ta présence. Il a pris goût à ta présence. Il a pris goût à te voir. Il a pris goût à te voir. C'est le moment où il était tout le temps avec toi. Il a pris goût à te voir. Et nous aussi, tu nous rassembles ce soir. Ah, comme il est bon et doux pour les frères d'être ensemble. Tu veux que nous ayons, nous ayons goût. Nous prenions goût à ta gloire. Que nous prenions goût à ta présence. Tu veux que nous nous, nous attachions à ta présence. Que nous soyons totalement, que nous de sorte, ne sommes plus que nous, nous, nous, nous, nous, nous nous incitions pour venir t'adorer. Tu veux que nous soyons amoureux de toi, de, amoureux et amoureux de toi, que nous devenions on veut comme addictides, addictides à ta gloire, parce que Moïse, après tout ce temps qu'il passait avec toi, il dit je veux voir ta gloire, alors qu'il te voyait tout le temps. Oui, ce soir, tu veux que nous aussi, nous puissions te dire, nous voulons voir ta gloire, tous les jours de notre vie, que nous ne soyons jamais rassasés de ta gloire, que nous soyons jamais rassasés de ta présence, jamais rassasés de, de, de tes bras, jamais rassasés de ton odeur, Oh, de te sentir 24 sur 24, comme les anges, les séraphés, les, les quatre qui sont devant toi, Père, pour t'adorer tous les jours, pour t'adorer, tu veux que nous aussi, nous so soyons comme eux, que nous ne nous rassasions jamais de ta gloire, de ta présence. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire tous les jours de notre vie, pas seulement à 21h, mais du 22 Seigneur, de minuit à 23h59. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons toucher ta gloire. Nous voulons sentir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, être impré imprégné de ta gloire. Père pour la gloire de ton Seigneur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 c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne. Oui, ton amour nous environne en ce soir. Ton amour environne, ta Georgie. Ton amour environne. Oui, tous les adorateurs adoratrices qui sont connectés. Que ce soit dans le poulain, avec un cœur en joie, un cœur de témoignage, un cœur de... Seigneur, quel que soit l'état de notre cœur, l'état dans lequel nous étions quand nous sommes connectés, ton amour nous environne.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 C'est pourquoi nous espérons tous en toi Tu n'as pas exigé de garantie, non, non Avant de manifester ton amour Oui, ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous Pour nous arracher du feu de l'enfer Gloire à ton nom, hauteur de notre joie oui, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, oui Seigneur. Oh, nous espérons en toi, tu le sais, papa. Tu connais le désir de notre cœur, nous espérons en toi. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous espérons en toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous avons la joie d'espérer en toi. N'espérons pas en toi dans la tristesse. N'espérons pas en toi dans les non. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous espérons en toi car tu es notre Dieu. Nous espérons en toi car tu es notre Seigneur. Nous espérons en toi car tu es notre roi et nous te louons, nous te célébrons. Oh gloire à ton nom, auteur de notre joie.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 Et nous espérons en toi. Et nous te rendons grâce. Et nous recevons ce que tu as prévu pour nous. Nous recevons ce que tu as déclaré sur chacune de nos vies. Cette plateforme, Seigneur, te loue. Oh, toute la plateforme te loue. Tous les membres de la plateforme te louent. T'adore, te glorifie. Et nous espérons en toi. Et nous croyons en toi. Et nous avons foi en toi. Et nous bénissons ton nom. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, rakambashire de, kendeko, rakamba shire de Rendekiri de Kindakura, Kambachere de Kendekora, Kambachere. Rindakiri de Kindakura, Kambachere de Kendekora. Rendekiri de Kindakura, Kambachere de Kendekora, Kambachere. Kora Kambachiri de Kindakura. Kora Kambachere de Kendekora. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Je te rends grâce, Papa. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour chacune de nous ce soir. Oh, je veux ce soir, au travers du son de l'agneau, lui te présenter, te présenter encore ta chouchou, ta, ta georgette. Oh, tu as commencé, Seigneur. Tu lui as permis de venir. Si tu lui as permis de venir, tu l'as adoré le samedi. Lui, elle t'a montré combien de fois elle t'aime, combien de fois. Et ne veut ne pas laisser quoi que ce soit là séparé de toi. Et nous te prions pour l'organisation des obsèques. Nous te prions pour l'organisation des obsèques, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ton règne vienne. Nous disons, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ces obsèques que ta volonté se fasse, que ce que toi tu as prévu pour ton serviteur, que tu as rappelé à toi, que c'est ce que toi tu as prévu qui se manifeste, que ce soit toi ton programme qui soit adopté, que ce soit toi tes, tes décisions qui soient adoptées au nom de Jésus, et que tu protèges ta servante, que tu protèges ses enfants, que tu protèges sa maisonnée, que tu protèges son aller son retour, que tu protèges... Les, les, tout ce qui est comme réunion, que tu la protèges, que tu l'assistes et que tu sois son conseiller dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour toutes les personnes, oh Seigneur, qui traversent un moment difficile, un moment qui sont dans l'attente de quelque chose, qui sont dans l'attente d'une parole, qui sont dans l'attente d'un signe de toi, qui sont dans l'attente de, de, de quelque chose que toi tu sais. Seigneur, c'est toi, c'est auprès de toi, elles ont déposé cette demande. Et c'est en toi, c'est à tes pieds qu'elles attendent. C'est à tes pieds qu'elles attendent. Elles sont assises, ces personnes sont assises à tes pieds. Et elles attendent. Le yeux les, les, les, les yeux fixés sur toi, comme ta parole le dit. Nos yeux sont fixés sur toi, comme les yeux de la servante sur les mains de sa, de sa maîtresse. Oui, il y a des personnes qui sont assises à tes pieds et les regards sont tournés vers toi. Comme, Seigneur, leurs yeux sont fixés sur ta bouche, leurs yeux sont fixés sur ta main. Parce que lorsque tu dis, ta main accomplie. Seigneur, nous attendons. Nous attendons une, une parole. Nous attendons une parole. Quand ta parole donne vie, quand ta parole est vie, nous attendons. Et nous savons que Père oh, ça ne va pas tarder. Quand tu dis que même si elle attend, même si elle tarde, Attends-la, attends-la, passionne, attends-la, patiemment. Nous sommes dans la passion, nous ne nous, nous plaignons pas, papa, non. Nous avons fini avec les pleurs, nous avons fini avec les lamentations, nous avons fini avec les plaintes. Nous nous sommes enseignés maintenant. Nous attendons dans l'action la, de grâce, nous attendons dans l'action de grâce, nous attendons dans l'action de grâce, dans la louange et dans l'adoration. Nous attendons et nous savons que parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour te répentir, nous savons que tu dois, tu, ta mère, parce que tu as déjà parlé, nous le croyons, nous croyons que tu as déjà parlé et nous savons que tes mains vont accomplir, ta main va agir, au nom de Jésus oh nous te disons merci, oh nous te bénissons, nous te rendons grâce béni sois-tu Dieu de gloire béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs nous savons que ton esprit agit nous savons que toi, ce que Jésus a dit dans le lit de Luc, que l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oué pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, Seigneur, c'est pour nous. Et cette bonne nouvelle, c'est pour ça que nous sommes à tes pieds. C'est pour cette bonne nouvelle que nous sommes là. Et nous savons que ta bonne nouvelle, après si tu as terminé, si tu as dit, aujourd'hui s'accomplit la parole que nous venons, vous venez d'entendre. Oui Seigneur, cette parole s'accomplit. Oui, cette parole s'accomplit parce que nos oreilles l'ont entendue, Les oreilles de nos yeux, de, les oreilles de nos cœurs ont entendu. Les oreilles de notre foi ont entendu. Nous avons entendu ta parole. La proclamation de la parole. La proclamation de, de, de, de, de la bonne nouvelle. Nous avons saisi la bonne nouvelle. Nous avons gardé cette bonne nouvelle dans notre cœur, comme la Bible dit que Marie, elle gardait tout dans son cœur et elle méditait, nous aussi, nous avons accueilli la bonne, nous avons reçu la bonne nouvelle et nous avons gardé cela dans notre cœur et nous la méditons, et nous la méditons et nous la rosons avec des actions de grâce nous la rosons avec des actions de nous disons merci, nous disons merci nous disons merci Seigneur et nous te bénissons, oh sois élevé, adoration à toi oh Seigneur, merci Seigneur, je veux te bénir je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux te louer Seigneur, oh Père merci pour la guérison parce que tu as libéré la guérison merci pour la restauration merci pour le déblocage oui, Seigneur le déblocage pour des situations vraiment qu'on dira bizarres, qui arrivent souvent dans la vie des adorateurs, adoratrices, qu'on ne comprend pas, mais toi tu as déjà mis, tu as déjà parlé, tu as déjà réglé cela, oh nos yeux nos yeux nous feront, nous serons comme nous allons dire, comme Job. Nos oreilles entendu parler, mais maintenant nos yeux ont vu. Oui, Seigneur, nous aurons entendu et nos yeux diront, nos yeux verront et nous témoignerons. Nous témoignerons de ce que toi, tu es le Dieu, qui lorsqu'il parle, il agit. Lorsqu'il parle, il agit agit nous te disons merci, merci Seigneur, notre espoir n'est pas en vain, nous n'avons pas mis notre espoir en des cailloux, n'avons pas mis notre espoir en des rivières, nous n'avons pas mis notre espoir en des en mais c'est au Dieu puissant, le vaillant des guerriers, l'ancien des temps, le soleil de justice, le roi de gloire, celui qui appelle à ce qui n'existe pas, celui qui dit la chose est, qui a donné qu'elle elle, elle existe, celui qui a dit que la lumière soit, elle fut. Celui qui, a crié, qui nous a crié à son image, à sa ressemblance. Celui qui a fait de nous. Oh, oh la Bible dit tel es, tel nous sommes. Celui qui a fait de nous. Plus, plus, un peu plus que les anges. Oh Seigneur, nous avons foi. Nous avons foi. Et nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te levons. Nous te rendons grâce. Père, pour toutes les personnes qui te confient leurs enfants. Et pour nous tous qui te prions pour nos enfants Seigneur. Cette année, par l'année scolaire, nous ne voulons, voulons pas attendre à partir de juin pour commencer à prier pour les, les, les examens. Parce que là, les examens se préparent à la rentrée scolaire. Les examens se préparent à la rentrée scolaire. Nous venons déposer nos enfants devant toi. Nous venons te dire, Père, protège l'intelligence de, de nos enfants. Protège leur intelligence. Seigneur, guide leur pas. Ce sont, Seigneur, tes serviteurs de demain. Ce sont tes serviteurs de demain. Seigneur, préserve-les du mal, préserve-les des chemins tortueux, oh éternel, protège-les des chemins tortueux, guide-leur pas, sois leur lumière et que eux aussi, ils soient la lumière de leur génération, Père au nom de Jésus, au nom de Jésus, protège-les, Seigneur, qu'ils soient tous... Sous ta couverture Et que quand viendra le temps de, des examens Aucun d'eux ne soit malade Aucun d'eux ne soit porté disparu Aucun d'eux ne soit Je ne sais pas Dans une, dans, dans une situation bizarre Qu'aucun d'eux ne manque à l'appel Et qu'après les examens, Père Que nous puissions nous retrouver ici En fin d'année scolaire Pour encore te bénir Pour encore te célébrer Oh Seigneur, c'est pour nos enfants Que ce soit nous élevons encore la voix Au oh, nom puissant de Jésus Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre action de grâce. Nous te bénissons. Louange, honneur, puissance à toi. Ô oh Emmanuel. Ô oh Emmanuel, roi de gloire. Ô oh Emmanuel, le soleil de justice. Ô oh Seigneur, nous te bénissons. Ô oh Seigneur, nous te rendons grâce. Adoration à toi. Élevation à toi. Merci Seigneur. Ô oh Seigneur, quand je regarde ta scène. De Et quand je contemple ta beauté Oui, les choses qui m'entourent Ne valent plus rien pour moi Oui, je découvre la joie de, de chanter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 Ces personnes sur cette plateforme à qui tu as donné, tu as confié un ministère Je te prie pour toutes les personnes sur cette plateforme à qui tu as tu as confié un ministère Que ce soit le ministère d'évangéliste, Que ce soit le ministère de chantre Que ce soit le ministère de pasteur, Que ce soit le ministère de je ne sais pas Seigneur Toi même ceux à qui tu as confié la clé d'une église pour qu'elle nettoie cette église Seigneur, ceux à qui tu as donné le ministère d'intercession Oh Éternel, il n'est pas facile de te servir, mais nous savons que tu as dit que celui qui veut te suivre, qui porte sa croix et qui te suit. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons te demander de nous aider parce que toi-même, Jésus, tu as eu Simon de sirène pour t'aider à porter ta croix. Oh, c'est pour ça que ce soir, je lève ma voix et je te demande, Jésus. Oh, comme tu le dis, nous demandons au Père en ton nom d'envoyer des, des Simons de sirène à chaque, chacun de tes serviteurs qui sont en train de porter des croix beaucoup lourdes qui sont en train de porter des croix lourdes qui, qui souvent peinent, Seigneur, à faire le ministère qui souvent peinent à faire ton travail Seigneur, envoie le ciment de sirène dans la personne du Saint-Esprit pour les guider pour les fortifier pour les éclairer pour les moindre encore que la portion d'une soit doublée que l'onction soit doublée Seigneur au nom de Jésus. Nous savons que là où il y a l'onction, il y a les philistins. Mais Seigneur, donne-nous la force d'écraser ces philistins. Parce que ton serviteur David a vaincu les philistins de sa vie. Ton serviteur David a vaincu les philistins. C'est pour cela que son fils Salomon a régné dans la paix. Mais avant même que lui-même ne meure, père, il a régné dans la paix aussi. Père, envoie l'onction, double l'onction et donne la force à tes serviteurs que ce soit les chantres, Seigneur que ce soit toutes les personnes qui ont mené cette plateforme, Père, fortis les et où elle est encore où elle est encore, pour ne pas qu'on dise où est donc leur Dieu mais où est donc leur Dieu, le Dieu qui serve le Dieu qui proclame, le Dieu qui annonce Père, et que la gloire te soit donnée pas pour tout le monde, pas pour tes serviteurs pas pour mais c'est pour toi à cause de ton nom Papa Accorde ton nom, glorifie ton nom dans la vie de tes serviteurs, fortifie-les, ouvre le chemin. Père, tu sais que tu, tu as pris tes serviteurs, il y a beaucoup qui ont des, qui ont des difficultés. Père, ouvre le chemin. Que le blocage soit débloqué, papa. Oh, donne du répit. Comme toi, tu as eu le répit lorsque Simon le Seigneur est venu t'aider à porter la croix. Donne du soutien par ton Esprit Saint. Donne du répit. Donne des cris de joie. Donne-le pousser des cris de triomphe et des cris de gloire. Pour que, Seigneur, des cris de triomphe de joie, pour que la gloire te soit donnée, à toi seul la gloire Père, à toi seul l'honneur Père nous te disons merci nous te disons merci et nous te bénissons reçois notre adoration Papa, reçois notre action de grâce oh merci Seigneur et c'est au nom de ton fils que nous avons prié c'est au nom de ton fils que nous avons nous avons déposé nos prières. C'est au nom de ton fils que nous, nous déposons, que nous déposons notre, notre nuit, notre soirée, notre nuit et notre, notre réveil, notre journée de demain. Avant que nous nous retrouvions ici, Seigneur, nous voulons te confier. Cette nuit, te confier nos maisons, te confier tout ce que nous avons. Les personnes qui se recommandent même à nos prières, nous te les confions aussi, nous te confions Seigneur nos familles, les familles, nos familles spirituelles, nos familles biologiques et spirituelles, oh Seigneur nous te les confions tous, hein, dans le nom de Jésus Père nous te disons merci reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'action de grâce de tous tes enfants ici connectés reçois l'adoration, la louange de tes serviteurs, servantes sur cette plateforme reçois l'adoration, la louange de ceux que tu as appelés à te servir, au nom de Jésus Christ et Nazareth, nous avons prié Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom, Adorateur, adoratrice. Ce fut encore un plaisir pour moi d'être là. Que la, euh, la euh, pasteur Béatrice m'ait contacté pour que je puisse la remplacer. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur la protège là où elle est, Ayam Sokro, pendant ce, ces, les obsèques de son oncle. Nous te disons merci, Seigneur. Je dis bénis le Seigneur pour ce temps et je vous salue encore dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous garde, nous protège, nous nous retrouvons demain encore pour encore élever nos voix vers celui pour qui nous vivons. Et que la gloire lui revienne de siècle en siècle au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Uh, uh, good night, love you, and see you tomorrow, bye.